Le Sahel fait partie des régions du monde où les indicateurs de santé sont parmi les plus bas. Avec plus de 850 décès pour 5000 naissances vivantes, la mortalité maternelle et infantile demeure l'une des plus élevées. Cela en grande partie lié à l'accès insuffisant aux soins de santé. Il est donc impératif, voire vital, de réduire les déserts médicaux. Cependant, pour une solution durable et soutenue qui impacterait positivement l'état de santé d'une population, il est indéniable de prendre en compte et d'améliorer le niveau d'éducation ainsi que le niveau socio-économique de cette population qui, dans notre contexte, repose essentiellement sur l'agriculture. L'accélérateur digital de santé a été conçu comme un moyen de rémédiation de la problématique de santé publique au Sahel. Avec un accès très faible aux structures de santé, l'accélérateur est une véritable solution. La mise à la disposition des populations, des acteurs du développement de la santé, de l'éducation et de l'agriculture de trois outils numériques adaptés pour faciliter l'accès aux services est une véritable révolution. Ainsi, la télémédecine, par exemple, établira un lien direct entre le patient et le médecin entre le patient et le pharmacien, ou encore entre le patient et le nutritionniste. L'usage des langues locales sera aussi un atout primordial de démocratisation de l'innovation. L'innovation mise en place par l'accélérateur et l'utilisation de l'indice de pauvreté multidimensionnel, hyper comme un levier pour renforcer le système de santé publique des collectivités territoriales en point aux dispositifs déjà existants. L'ADS MyBox est un accélérateur pour le renforcement des systèmes de santé publique incluant l'éducation et l'agriculture. Il s'agit donc d'une solution numérique entièrement vocale parlant les langues africaines locales et accessible via plusieurs terminaux tels que les téléphones mobiles, les cabines téléphoniques et les téléviseurs via un décodeur TV. C'est une approche interactive et intégrer santé, éducation, agriculture grâce à trois principales applications que sont Medibox, Edubox et Agribox pour un impact concret et réel sur l'état de santé des populations. Grâce aux besoins des populations collectives, au réseau des membres, nous pourrons non seulement procéder à une mise à l'échelle contextuelle rapide, mais également une adaptation des besoins des populations en temps réel, ainsi qu'une exploitation de l'approche MyBox. On, on, on va prendre en compte euh, euh, nos valeurs, nos connaissances, nos connaissances euh, ancrées euh, dans nos cultures, euh, nos connaissances euh, relevant du patrimoine euh, culturel matériel immatériel, et immatériel qui pourrait aider vraiment à soutenir l'élan de promotion de la santé. Alors ça c'est quand même important. Donc euh, bienvenue à cette initiative que nous saluons fortement.